Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec euh, les mêmes fringues. Je pense que je vais bien avoir 4 ou 5 vidéos où j'ai les mêmes fringues, mais parce que en fait j'ai un truc par-dessus, un autre truc et, et c'est chiant de changer. Donc euh, tant pis, c'est pas grave, hein, j'aurai les mêmes vêtements. Je fais cette vidéo parce que vous le savez sans doute, mais tant qu'il le faudra, mon roman feuilleton Wattpad est terminé. Ça fait deux ans quand même que je bosse là-dessus puisque j'ai commencé à travailler sur l'histoire en avril 2018 et que la publication s'est achevée euh, au début du mois d'avril 2020. Donc ça fait deux ans et c'est long deux ans. Donc voilà, si vous attendiez que tout soit terminé avant de vous mettre à lire, eh bien allez-y, c'est le moment ou jamais, euh, il y a 107 chapitres, donc ça fait beaucoup de lecture. Tout est dispo sur Wattpad gratuitement, et vous pouvez également télécharger euh, les e-books euh, que j'ai fait euh, sur mon blog, je vous mettrai le lien, euh, vous pouvez télécharger les e-books tome par tome, il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le fichier de base, c'est un e -pub. Euh, si vous avez besoin de le convertir parce que ça marche pas sur votre téléphone, votre tablette, votre Kindle, voilà, vous pouvez télécharger le logiciel Calibre qui est un logiciel gratuit euh, qui vous permet de convertir des e-books en différents formats. Après, à vous de voir quel est le format qui vous convient, je ne peux pas le savoir. Ça fait quand même un peu bizarre de se dire que c'est terminé parce que deux ans c'est long quand même. Et puis c'est vraiment beaucoup de mots, et beaucoup de chapitres, et beaucoup d'écriture. Mais en vrai, euh, je suis grave contente d'en être arrivée là, en fait, et d'avoir terminé. Je pensais pas, quand j'ai commencé, que ça serait aussi long. Je pensais pas non plus que je ferais trois tomes énormes. Mais je pense que je peux dire que je suis carrément fière du résultat. Mon objectif avec cette histoire, c'était euh, de parler de l'associatif. Euh, parce que voilà, vous le savez sans doute, mais j'ai été... Euh, au Mac, Jeunes LGBT, j'ai été à Bicose, euh, j'ai été dans diverses associations LGBT parisiennes et j'avais envie de rendre compte un peu de ce milieu, de cette atmosphère et de partager en quelque sorte euh, mon expérience. Alors évidemment ce que vivent les personnages dans Tant qu'il le faudra c'est pas forcément ce que j'ai vécu. Il y a des petits détails, des fois je me suis inspirée de faits réels mais euh, globalement bah, c'est une histoire qui est complètement inventée, les personnages sont complètement inventés. Mais euh, c'est quand même une, un type d'expérience que j'ai vécu et que j'avais vraiment envie de, de vous montrer et, et de transmettre. Pour, pourquoi pas aussi donner envie à des gens de s'engager dans l'associatif. J'avais envie aussi de représenter une certaine diversité de parcours, de montrer voilà, des, des gens qui ont tous un petit peu le même âge et, et qui fréquentent un peu les mêmes milieux, mais qui viennent pas forcément du même endroit qui n'ont pas forcément la même histoire, qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques, qui ne sont pas forcément au même moment dans leur vie et dans leur construction d'eux-mêmes, et dans leur trajectoire de vie de façon générale. Il y en a qui sont très jeunes, qui font encore leurs études, d'autres qui sont un peu plus installés dans leur vie. J'avais envie d'aborder Plein de sujets différents que, que j'ai pu aborder au fil des chapitres. J'ai pu parler de validisme, j'ai pu parler de sexualité, euh, de jalousie, de, de polyamour, euh, de lesbophobie dans l'espace public, enfin, voilà, de, de plein de choses comme ça. Et je trouve ça cool d'avoir pu faire tout ça. Et le fait est que le projet m'a un peu dépassé parce qu'au début c'était quatre personnages, voilà, ils avaient chacun leurs petites histoires. C'était pas censé être. Euh, aussi long et puis on se retrouve à la fin avec 13 points de vue alternés, 13 personnages différents, chacun leurs histoires, chacun leurs objectifs et en même temps c'est bien parce que ça a vachement enrichi et tout ça c'est aussi grâce aux lecteurs et aux lectrices et je vous remercierai jamais assez là dessus parce que c'est vrai que avoir vos retours, euh, voir votre enthousiasme vis-à-vis euh, -vis de certains personnages, de certaines histoires, euh, de certaines problématiques, bah, ça m'a poussé à donner plus, à écrire plus, et à développer plus certains personnages, et à aller peut-être aussi dans des directions euh, où j'aurais pas forcément pensé. Il y a aussi eu des commentaires de lecteurs et de lectrices qui m'ont... Euh, il, il y a aussi des commentaires de lecteurs et de lectrices qui m'ont mis en garde sur certaines choses, parce que... Euh, j'avais pas forcément pensé à tout et du coup ça m'a fait euh, reconsidérer ma position, parfois j'ai modifié des choses, j'ai fait des choix différents de ce que je pensais faire au début mais tout ça c'est extrêmement positif, moi ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a fait grandir aussi en tant qu'auteur parce que euh, écrire un truc aussi long dans la durée avec une telle régularité c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours je me perds un petit peu dans ce que je dis mais je pense que j'ai dit l'essentiel et euh, pour compléter, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées euh, sur Twitter et sur Instagram au sujet euh, de tant qu'il le faudra. Combien de temps as-tu passé à maturer le projet et à faire les recherches nécessaires Alors bah comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler dessus et à avoir l'idée euh, avril 2018 et le premier chapitre a été publié le 1er septembre 2018 donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, ça a fait 5 mois de travail préparatoire. Il y a eu 2 mois, avril et mai, je sais que c'était que de la prise de notes, la construction de fiches de personnages, etc. En juillet, j'ai commencé à écrire et je crois que quand j'ai commencé à les publier le 1er septembre, j'avais genre 8 euh, chapitres écrits. J'avais vraiment très peu d'avance quand j'ai commencé. Comment tu as créé les personnages et dans quel ordre Alors le mieux c'est de vous montrer, donc ça c'est mon carnet euh, tant qu'il le faudra. Alors je vais pas tout, tout vous montrer, mais tout d'abord j'ai commencé par les personnages que j'ai recyclés. J'ai plein de personnages que j'ai créés au fil de mes histoires. Alors je pense évidemment à Minje, Galad et Harry qui faisaient partie euh, d'une histoire euh que j'avais pas terminé à ce moment-là, mais que je suis en train d'écrire en ce moment. Il y avait des personnages qui étaient déjà là. Euh, Prudence, Sène, David et Léo. C'était des personnages qui préexistaient plus ou moins, ou en tout cas que j'ai réutilisé des bouts de personnages qui existaient déjà. Et ensuite, ce que j'ai fait, bah, c'était des petites fiches comme ça en fait. Je prenais une photo d'un acteur ou d'un chanteur ou d'une personnalité voilà, qui correspondait un peu, et du coup je notais qui il est, qui sont ses parents, qu'est-ce qu'il fait comme étude, etc. Et donc voilà, ça continuait un petit peu comme ça avec les différents personnages et c'est comme ça que je les ai créés et au fur et à mesure bah, je notais des trucs en plus ou pas, c'est comme ça que j'ai fait au début, après il y a des choses qui ont évolué au moment où j'ai écrit et à ce moment là bah, je modifiais l'affiche. L'exemple le plus parlant je pense c'est David, ça devait être un petit rigolo. Euh, il était supposé faire des blagues de merde tout le temps et si vous avez lu tant qu'il le faudra, vous le savez David n'est pas spécialement drôle, enfin voilà il passe pas son temps à faire des blagues, il y a des choses qui ont changé au moment où j'ai écrit parce que voilà les personnages sont partis un peu dans une autre direction où euh, j'avais besoin d'autres choses euh, pour différencier les personnages. Le gros travail qu'il y a eu ça a été de faire en sorte qu'ils soient vraiment tous différents et qu'ils aient euh, une ou plusieurs caractéristiques fortes ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité il euh, y a plein de gens qui se ressemblent etc mais là comme on est dans une histoire et qu'il y avait beaucoup de personnages il fallait vraiment qu'ils aient des identités euh, assez claires et euh, des métiers différents et des études différentes et des âges un peu différents aussi donc il y a eu un travail euh, de diversification des personnages en plus je voulais voilà, qu'il y, y ait des billes, des gays, il euh, y ait un personnage asexuel etc il y a eu ce travail d'équilibre des caractéristiques caractéristiques qui était un peu particulier au début et qui a pris un peu de temps. Les prénoms des personnes ont été choisis au feeling ou en rapport avec une signification Alors ça dépend vraiment des personnages mais en général c'est vrai que je regardais les tops de leur année de naissance pour voir quels sont les types de prénoms qui étaient donnés en 99, en 2000, en... En 93. Fin. Après, je réfléchissais aussi à leurs origines sociales et culturelles. C'est pas pour rien que Galad a un prénom comme ça hyper bourgeois, c'est pas pour rien que Minje a un prénom qui est coréen. Évidemment, il euh, y a eu des réflexions là-dessus. Après, il n'y a pas toujours de signification. Enfin, Léo il s'appelle Léo parce que ce prénom qui était numéro 1 ou numéro 2, je sais plus, pendant des années, à la fin des années 90, notamment quand il naît, quoi. Qu'est-ce que la multiplication des points de vue peut apporter à une histoire Moi pourquoi j'ai fait différents points de vue à la base C'est parce que je voulais des points de vue très spécifiques en fait. Je voulais le point de vue d'une noob qui connaît rien à rien, euh, qui sait pas vraiment ce que c'est qu'une personne trans, qui fait des bourdes de temps en temps, ou qui pense des bourdes dans sa tête. Je voulais le point de vue d'un mec qui est un peu trop sûr de lui, qui est pas forcément déconstruit sur tous les sujets, et donc qui pense un peu de la merde, mais qui est à côté et euh, quand même militant. Je voulais aussi une nana qui est au point sur à peu près toutes les problématiques. Moi ce que ça m'a permis de faire, d'avoir plusieurs points de vue, c'est de montrer qu'il n'y a pas forcément une vérité, mais que bah ça dépend de qui regarde la situation. Et en fait l'avis que tu te fais sur les gens et euh, comment tu analyses les situations et les jugements que tu fais, en fait ça va dépendre de ton parcours personnel, de ton histoire, de ton caractère, de tes traumas éventuels, de tout ton passé. Je sais pas si j'ai totalement réussi mais c'était ça que je voulais faire à la base. Montrer qu'on peut avoir plusieurs avis et qu'on peut porter différents jugements en fonction de qui on est, en fonction du personnage en fait. Et David, euh, quand il voit une situation, il va pas avoir la même réaction que Harry. Voilà. Comment tu fais pour rendre tes personnages aussi vivants Alors déjà merci, parce que je trouve que c'est un très beau compliment. Après, j'ai pas forcément de recette miracle, mais je pense que le fait que j'ai fait du RPG, et donc que j'ai interprété des personnages dans des situations, donc euh, je parle de jeu de rôle, je faisais notamment du jeu de rôle euh, en ligne, il y a une situation, et donc tu écris du point de vue d'un personnage, et ensuite il y a la personne avec qui tu joues en ligne, qui répond avec un autre texte, etc. et ça fait une espèce d'écriture à quatre mains, ou à six mains, ou à huit mains, en fonction de combien de personnes on est et tu écris une histoire comme ça en fait, avec une alternance de point de vue, euh, chacun son tour. Et le fait d'avoir interprété comme ça plein de personnages différents que j'ai parfois d'ailleurs recyclé dans Tant qu'il le faudra un certain caractère, en fait c'est des personnages que j'ai pu jouer dans le passé, je pense que ça m'a beaucoup entraîné à créer des personnages qui sont différents, leur donner du caractère, leur donner une identité, euh, réfléchir à comment un personnage réagit face aux situations en fonction de son histoire, en fonction de son caractère, en fonction de ses relations avec les autres. Et euh, voilà, je pense que vraiment c'est ça qui m'a formée à l'écriture de personnages. Après, euh, je dis pas que je maîtrise totalement le sujet, hein, mais voilà, moi ça m'a aidé. Tu as fait beaucoup de recherches pour cette histoire. Pas tant que ça, je pense que je me suis beaucoup reposée sur des acquis que j'avais. Parce que voilà, je, je connaissais le milieu, je savais ce dont j'allais parler, je connaissais les lieux dans lesquels se déroulait. Euh, les choses, et puis à chaque fois les sujets que j'abordais euh, je les abordais parce que j'en avais entendu parler ailleurs, parce que j'avais écouté tel podcast, parce que j'avais vu telle vidéo, parce que j'avais lu tel blog de telle personne et au final j'ai plus eu besoin de me renseigner sur certains sujets parce qu'en fait je faisais le choix d'aborder des sujets sur lesquels je m'étais déjà renseignée en amont quoi, c'était une forme de restitution de connaissances. Après oui ça m'est arrivé de, forcément de, de faire des recherches sur certaines choses, notamment sur le PTSD parce que pour le coup c'était pas un sujet que je maîtrisais très bien, que je connaissais très bien, donc j'ai beaucoup lu là-dessus. Mais bon, globalement, je faisais attention d'aborder des sujets que je connaissais suffisamment pour me dire bon vas-y je vais pas trop me merder quoi. Après, c'est possible que je fasse des, des conneries, hein. on fait toujours des erreurs, hein. et je pense que, en relisant tant qu'il faudra, moi-même, je verrai que j'ai fait des conneries. Alors, j'imagine très bien que d'autres gens puissent euh, identifier des conneries dans ce que j'ai pu écrire. Mais ça, ça va être le travail de correction. On verra plus tard. Quels éléments de l'histoire tu ne t'attendais pas absolument à voir en commençant l'écriture Alors, je ne m'attendais pas à me retrouver avec 13 personnages principaux à la fin, clairement. C'était censé être que 4 Je pense que c'est le changement majeur qui a eu lieu entre euh, le moment où j'ai commencé à écrire et la fin. C'est euh, passer de quatre personnages principaux à 13 personnages principaux. Voilà. L'histoire entre Harry et Léo n'était pas forcément prévue. Enfin c'était prévu que Léo se rapproche d'Harry et que ça rende Jade ou David, mais c'était pas prévu qu'ils sortent ensemble, par exemple. C'était pas prévu que Galad devienne un personnage principal, je m'étais promis quand j'ai commencé l'histoire je me suis dit, non, tu ne mets pas en personnage principal parce que sinon il va prendre trop de place. Et bon, vous savez ce qu'il en est. Penses-tu que Wattpad est encore une bonne opportunité pour publier nos histoires Je dirais ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous écrivez, et ça dépend d'où vous en êtes au début. Euh, moi, j'ai commencé sur Wattpad, bah, j'avais déjà une chaîne YouTube avec plein de gens qui suivaient euh, ce que je faisais. J'avais déjà sorti un bouquin en auto-édition, donc j'avais déjà des gens qui me lisaient. J'avais un blog d'écriture où je publiais aussi des histoires. J'avais des comptes sur les réseaux sociaux qui étaient quand même assez importants. C'est vrai que quand j'ai commencé Tant qu'il le faudra, il y avait déjà des gens pour lire. Donc ça c'est vraiment une chance euh, parce que je ne sais pas si l'histoire aurait marché et je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de lecteurs clairement si j'avais commencé à zéro en étant nobody, en ayant euh, 50 followers sur Twitter. Clairement, euh, ça n'aurait sans doute pas autant marché. Après, je pense que c'est une plateforme qui est intéressante euh, et il y a des gens qui arrivent à trouver des lecteurs sur Wattpad sans forcément avoir déjà des grosses communautés, euh, que ce soit sur Youtube ou sur les réseaux sociaux, ça n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que Wattpad est une plateforme de lecture. Et donc, ce que vous allez trouver éventuellement, c'est des lecteurs. Et vous n'allez pas trouver des correcteurs. Je sais qu'il y a des auteurs, des fois, qui sont déçus des retours sur Wattpad parce qu'ils disent, ah ben c'est pas très constructif. Oui mais Wattpad en fait c'est pas fait pour être une plateforme constructive qui va vous aider à corriger votre bouquin, pas du tout. C'est une plateforme de lecture. Les gens qui sont sur Wattpad, ils sont là pour lire des histoires, éventuellement mettre des commentaires et des réactions à ce qu'ils lisent, mais ils sont pas là pour vous corriger en fait. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et puis Wattpad c'est aussi une forme de réseau social. Donc pour être lu, il faut aussi souvent aller lire les autres qui du coup vont vous lier en retour, et ça va créer comme ça des cercles de lecture et euh, de lecteurs. Voilà pour mon commentaire sur Wattpad. Est-ce que tu as modifié des chapitres après avoir lu certains commentaires Je crois pas que c'est arrivé. Parfois j'ai décidé de modifier des chapitres qui n'étaient pas encore publiés, ou même des fois d'ajouter des choses. Par exemple, il euh, y a un chapitre euh, pendant la pyjama partie de Jade, où Priam et Sen discutent tous les deux dans une chambre. Ce chapitre, il n'était pas là à la base, il n'y avait que le chapitre de Galade, et en fait, c'était dans les commentaires où j'ai eu « Ah, mais ça c'est trop bien que Priam et Sen aient une discussion, etc. » Et en fait, j'étais là « Ah, ok, en fait, j'ai trop envie d'écrire cette scène, je pense qu'effectivement elle manque, et du coup j'ai décidé d'ajouter un truc. » Et du coup, le truc n'était pas déjà publié. « Est-ce que les commentaires te motivent ou t'exaspèrent parfois ?» <rire> Alors, ça dépend. La plupart du temps, les commentaires étaient plutôt motivants. En général, c'était cool de voir qu'il y avait de l'enthousiasme pour certains chapitres, pour certains personnages. Ça me motivait vachement à écrire parce que j'avais envie de vous partager la suite, en fait, et d'avoir votre avis sur la suite. Après, c'est vrai que parfois, il y avait des choses un peu plus... Euh, Est-ce que je dirais exaspérantes Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, qui m'ont plus euh, fait tiquer. notamment vis-à-vis -vis de certains personnages qui n'ont pas forcément des comportements ultra-safe, euh, ultra correct avec les autres parce que je considère que c'est un peu des humains et donc ils font des erreurs et c'est ça aussi qui est intéressant pour moi en tant qu'auteur c'est de montrer que bah, des fois on fait de la merde et comment on fait pour essayer d'arranger des choses ou est-ce qu'on n'arrive pas à arranger les choses je pense avoir réussi à faire en sorte que les personnages aient parfois des défauts parfois même des très gros défauts et donc voilà ils se comportent pas toujours euh, très bien et c'est vrai que parfois c'était un peu dur de lire les commentaires euh, de voir euh, certains personnages être vraiment, euh, pas forcément bâchés mais euh, en tout cas euh, recevoir des commentaires euh, qui étaient gratinés et pas très euh, positifs mais en un sens c'était normal parce que effectivement, ils faisaient de la merde mais bon voilà parfois c'était un peu difficile parce que j'avais du mal à savoir si euh, c'était que le comportement du personnage qu'on critiquait ou si c'était mes choix scénaristiques en plus il est vrai que j'aime tout particulièrement les personnages qui ont des gros défauts et qui ont des faiblesses et qui font de la merde et qui essayent parfois de s'améliorer ou qui essayent pas du tout de s'améliorer selon... J'aime bien ces personnages là parce que je les trouve plus humains, je les trouve plus intéressants. Euh, donc voilà, ce sera ma réponse. Quand tu as commencé l'écriture, est-ce que tu pensais que ça durait aussi longtemps Non, du coup je ne pensais pas du tout que ce serait aussi long. Quel est le personnage que tu as préféré écrire Je pense que c'est David. À chaque fois qu'il y avait un chapitre de David, je m'éclatais trop à l'écrire. J'aime trop écrire ce personnage. Et justement parce qu'il a des gros défauts. Et, que... et en même temps, il a des qualités aussi. Et je l'aime énormément. Le personnage que j'ai préféré faire évoluer, je pense que c'est Priam. Je pense que c'est assez vu. C'est vraiment, je pense, celui qui a la plus grande évolution au cours de l'histoire. Et c'était hyper intéressant à faire. Est-ce que tu as détesté certains de tes personnages Non, je, je les déteste pas. Euh, après, il y a des personnages qui étaient plus difficiles à écrire. Le personnage de Sen, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Le personnage de Nathan aussi, ça a été un peu compliqué et je les aimais quand même. Est-ce que tu as été surprise de la réaction des lecteuristes par rapport à un personnage aimé ou non, quand tu attendais le contraire Oui, alors je m'attendais pas à ce que Sen fasse autant l'unanimité. Je m'attendais pas forcément non plus à ce que David soit autant détesté euh, parce que moi je l'aime énormément. Je pensais pas non plus qu'il y aurait autant d'engouement pour Galahad. Franchement, moi c'est un de mes chouchous mais je pensais pas que ce serait un des chouchous des lecteurs aussi. Je, ça, je ne attendais pas trop. Je pensais pas que Mindé serait... Aussi pâché, à un moment quand même, ça a été assez dur pour lui dans les commentaires, alors qu'en plus il lui arrivait des trucs hyper durs, enfin j'étais là et en plus vous lui en rajoutez sur la gueule dans les commentaires, j'étais là, oh mon enfant, mais que faites-vous Ouais, voilà globalement ce que je pourrais dire. Et dernière question, est-ce que tes autres histoires seront publiées sur Wattpad ou si oui, est-ce que ce sera aussi chapitre par chapitre Alors, c'est l'occasion de faire le point, euh, qu'est-ce qui arrive donc en ce moment sur Wattpad, il y a la publication de Mondrari, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, euh, qui est publiée aussi sur AO3 et sur euh, fanfiction.net si vous êtes plutôt adepte de cette plateforme. J'essaye de le mettre aussi sur HPF mais euh, c'est pas toujours à jour. Au moment où je publierai cette vidéo, il y aura sûrement la publication de Retour aux sources qui aura commencé, qui est du coup la fiction dédiée à Harry. Euh, ça se passe juste après l'épilogue de Tant qu'il le faudra ne euh, disez pas si vous n'avez pas envie d'être spoilé parce que ça spoil de tout, clairement on suit Harry euh, après Tant qu'il le faudra donc là ça va être chapitre par chapitre, ça va être le dimanche aussi euh, ça va être des chapitres très courts, hein. je préfère vous prévenir ça va pas être une très longue fiction non plus je tape sur une quinzaine de chapitres et les chapitres sont environ euh, deux fois plus courts que les chapitres de Tant qu'il le faudra il y a ma nouvelle érotique euh, avec un verre de rouge sur David, Mindy et Galad qui est disponible à l'achat sur Utip. Euh, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Il y aura vrai simplement des petites nouvelles qui seront publiées sur Wattpad de temps en temps euh, sur les personnages, que ce soit avant tant qu'il le faudra ou après tant qu'il le faudra. J'ai des idées pour ce qui se passe dans 10 ans et ce qui se passe dans 20 ans. Donc voilà ça arrivera sur Wattpad, je vous invite à me, bah soit me suivre sur Wattpad, soit à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je ferai toujours la pub de ces trucs là euh, sur les différents réseaux. Voilà ce qui est prévu pour Wattpad, le roman sur Mindy et Galahad en prépa, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, je le destine plutôt à l'édition traditionnelle mais on verra, peut-être que j'aurai envie de le publier sur Wattpad, je ne sais pas, mais en tout cas j'attends de l'avoir terminé ou en tout cas de l'avoir bien bien avancé pour prendre cette décision. Et pour ce qui est tant qu'il le faudra, pour le moment il reste sur Wattpad, mais je ne vous cache pas que je suis en train de me renseigner pour le faire éditer, et donc qu'il puisse être disponible en papier et en version corrigée et augmentée. C'est des discussions qui ont lieu en ce moment, je vous en dis pas plus, de toute manière rien n'est signé à là où je fais cette vidéo. Je vous tiendrai évidemment au courant si quelque chose est acté, mais euh, voilà, mon objectif c'est effectivement de faire que le livre sorte en librairie. Et en général quand le livre sort en librairie ça signifie aussi qu'il est retiré de Wattpad. Je pense que vous le comprendrez pourquoi. C'est pas pour tout de suite, rassurez-vous, vous avez tout à fait le temps de le lire. Mais comme ça vous savez que c'est mon objectif à moyen terme. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, euh, j'y répondrai avec plaisir parce que je pense que j'ai pas fait le tour de tout, mais vraiment j'adore parler de tant qu'il le faudra, donc euh, franchement n'hésitez pas. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Wattpad bien sûr, à aller lire tant qu'il le faudra si c'est pas encore fait, à aller finir tant qu'il le faudra si c'est pas encore fait. Euh, j'ai TikTok maintenant d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire et des fois je fais des petits TikTok sur tant qu'il le faudra et ses personnages. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Merci encore, non seulement d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout de m'avoir suivi dans cette aventure Wattpad, c'était franchement ouf. Et je suis super contente de comment ça s'est terminé. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, pensez à aller voir sur Utip, e pour soit euh, bah, m'acheter des cartes tant qu'il le faudra, soit pour me faire un don, soit pour regarder des publicités qui ensuite euh, généreront des petits sous pour ma personne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, prenez soin de vous, et on se rendez vous très vite pour des prochaines vidéos.